Chers traders et investisseurs, jeudi 18 mars, bonjour. Alors vous voyez, nous avions raison, et largement raison, la dernière fois que nous avons pris la parole, il y a une dizaine de jours. Depuis cette date-là, le DAX a gagné plus de 500 points. Et ce n'est sans doute pas terminé. Sauf accident imprévu, nous ne voyons pas de... Crainte baissière à court terme, surtout si, comme après le discours de la Fed hier, les marchés américains continuent à battre des records régulièrement tous les trois jours. La seule chose dont il faut se méfier, c'est le comportement du Nasdaq. Bien évidemment, n'oubliez jamais que, compte tenu de niveaux de marché actuels très élevés, nous ne sommes pas à l'abri d'une correction temporaire des marchés. Mais nous ne voyons pas dans l'état actuel des choses de correction durable, encore une fois, sauf imprévue et nouvelle don, don, que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Alors, compte tenu de toutes ces incertitudes, je ne vous dirai pas, sauf si vous êtes déjà long depuis notre dernier entretien de rentrer long maintenant, mais en revanche nous vous recommandons plus que jamais le day trading. Regardez ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait de nouveau un strike avec 10 trades gagnants sur 10. Rendez-vous compte 10 trades gagnants sur 10 ayant généré 8 médailles plus un golden trade et un renforcement sur le Nasdaq. Tous ces trades bien évidemment gagnants. Nous vous rappelons bien évidemment également que pour tout nouveau membre qui viendra contracter un abonnement premium il bénéficiera d'une aide personnalisée pour pouvoir lui indiquer toutes nos techniques et euh, moyens d'éviter les choses trappes et ce qu'on appelle les tips en anglais donc en tout état de cause nous vous disons à bientôt, nous vous souhaitons d'excellentes trades, une très bonne journée et à très bientôt.